C'est fini Mais nous qui avons responsabilité pour annoncer l'évangile du salut Dans le dernier temps Jusqu'à l'enlèvement de l'église l'ILA a éternellement Jusqu'à ce que Jésus retourne L'église a enlevé Finalement, dès que l'église a fini enlevé Tout est fini Qui s'est marqué dans ça N'a plus a besoin plus de plus brimade Vous entendez bien oui, n'a besoin plus de brimade n'a de plus souffrance et je répète encore pour me dire, l'Éternel n'a jamais la petite dans la bataille. Vulnérable. Non, il est toujours accompagné nous dans la bataille. Là. Il était accompagné Élie, Elie. Il était accompagné Esaïe. En bien entendu ça là, depuis ce prophète qui veut la proposition pour l'Éternel, l'Éternel n'a pas fait Non, Acte des Apôtres, chapitre 1er. Acte des Apôtres, chapitre 1 verset 3. Il dit, après qu'il eut souffert,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 les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël Il leur répondit, ce n'est pas de vous, à vous, de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez... Ah, je constate je demander est-ce que l'esprit a sounouvé. Ah, dire, dire, nous, dire, est que mon Dieu me bénisse. Nous Nous constatons nous faire, vais demander est-ce que l'esprit a sounouvé. Eh bien, si l'esprit a sous nous, il y a des positions après nous allons oui. le Parce que le Seigneur a parlé directement avec les disciples qui va propager l'évangile sur toute la terre. L'esprit du Seigneur éternel est sur moi. Là, je remarque je vous le Seigneur a annoncé aux disciples Jean-Baptiste est baptisé dans. Mais moi-même m'a baptisé Dieu cet esprit Dans tout temps Toujours gagné des hommes avant Depuis des avant. Moi, avant J'ai remarqué moi-même dans le sondage Pam. Moi, dans Jean-Baptiste de Jésus Pourquoi nous avons dit ça? Qui Jean ce Il y a des qui était troublé depuis la naissance de Jésus-Christ Et il y gens Depuis après 12 ans Tout le monde va toujours Et disparaît et disparaître, il ne pas tout le puisque elle disparaît à 12 ans il a toujours à chercher parce que il a dit son roi qui prend naissance. maintenant qu'on y a six rois à prendre naissance, après une durée d'année, il vient entendre la voix de celui de qui crie dans le désert L'alvoye pour l'ouest qui est qui parti pour 12 ans ça comme ça pour dire qui est souillé Dis-moi qui est souillé il va dire non place pour me dire qui est souillé a dit monsieur pour moi qui Quitte quelqu'un Remettre frère ou la madame Nia, qui n'a on pas, passé la loi Moïse a ça là dame Où est-ce que l'esprit de Dieu dans pas? Où est-ce que l'éternel Il dit, Al dit le Qui quitte madame fort là maintenant, mais on a Mais pas le mari, ça Et puis, sortant de la baila, elle a levé contre Jean-Baptiste. Maintenant, quand il y a Jean-Baptiste qui parle comme ça, il y a un problème. Son autorité qui parle comme ça. Non, il n'y a pas n'importe qui. Regardez, il y a eu Il y qui a Et puis pour vous voyez, il y a tout. Ah Mais sans doute, c'est tout 12 ans. Sans doute, c'est tout, tout ce qui m'a cherché depuis longtemps. Et puis il y a taquiné. Il a taquiné, il y a tachimé, Il y a C'est le les tête de Baptiste fin Et puis c'est les Samira qui a fait. héros les têtes de Jean-Baptiste fin coupées avant Jésus mourir, avant Jésus, sans Jésus couler, sans Jean-Baptiste couler avant. Que bon Dieu bénit. Jean-Baptiste mourit non place Jésus parce que Jésus t'a cherché. D'accord, vous saisiez comprendre. Et pour mission là, pour troubler l'homme. Parce que Satan sont égaré. Depuis qu'il qui est en haut. Depuis l'elle fin de place en haut à Tête en bas. Tête en bas. Si vous trouvez Jean Baptiste, ça le dit. Et pas mon ça, non. Non, mais il n'y a pas de yeux pour le Il n'y a pas de yeux pour l'ouer Maintenant, il s'en noué dans le temps C'est parce que Jésus a eu une mission. Il dit, je bâtirai mon église. Et l'église, elle est moins qu'à venir chercher les mots pour fermer les portes. Et juste à venir chercher l'église là, l'église a fermé les porte l'église a besoin de fermer. Et moi qui ai autorité sur l'église là, et moi qui l'église là, et moi qui l'église à la puissance, et moi qui l'église à l'action, et moi qui l'église à Saint-Esprit comme accompagnateur. Parce que personne n'est qui a fermé la porte de l'église là Personne Jusqu'à ce que Jésus vienne chercher Son prophétie, Entendez Son prophétie, qu'elle était dans la discipline dans Jean 14 Il dit, je vais me préparer, je vais me préparer en place Je vais retourner, l'église a la boule fermée L'église a l'église L'église a la boule quittée la terre L'église retourner Parce qu'il n'est qui délaie, a fermé la Pression à baille Et je regrette ça pour tout le monde qui parle dans Jésus-Christ Ou faites. erreur Ami auditeurs, ami internautes Si vous Jésus, vous prenez un bluff Vous <t 'en> prenez un coup de foudre Parce que la seule garantie que vous temps, c'est Jésus Et Jésus seul Parce que c'est celle qui a fait le défi Satan et ses anges ne peuvent pas lever L'homme n'a pas besoin de vous L'homme détouré L'éternel dit Mais, mais, mais ça me mettre sous nous, nous. Et nous J'ai fait l'évangile Jusqu'à ce que nous retourne. Nous faisons remarquer depuis notre propagation de l'évangile. as soulevé notre tête au série de nègres. Pour yon camper contre l'évangile pour ne pas prêcher. Il y a persécuté. Disciples. Nous sommes tous Jean-Baptiste mourir. Et après Jean-Baptiste, Jésus le mourir. Nous venons là parmi les apôtres. au campé à Jérusalem. apôtres dans l'église primitive. Il a annoncé, y a enseigné. Et dit Jésus-Christ est mort. Jésus est ressuscité. Jésus a retourné. N'est pas d'accord. N'est-ce ça? Et puis, Soit on à la, il des hommes même qui ont approché. Il y a des hommes qui ont Parmi les hommes qui ont Étienne, c'était Youn. Étienne entré. Étienne devenu saint. Étienne devenu juste. En tant que juste, Étienne proposition. Amen. En tant que juste. Est-ce que nous là? En tant que juste, Étienne prend. Amen. En bas couverture, qui est En bas couverture des apôtres. En bas couverture des prophètes. Des gens qui sont grands par Des gens qui sont considérés par Etienne prend position. de bien, oui. Nous sommes tellement en train comprendre, oui. Étienne prend position. Pasteur Dar, Pasteur Gessi Etienne prend position. Avant, Bapthelmi mourit, Etienne mourit avant. Avant, apôtre Pierre mourit Etienne mourit avant. Vous voulez comprendre ça, je vous dis à la. Si vous voulez trouver un à la flèche avant de mourir, ou à trouver des autres hommes avant. Mais c'est ce les -ce, sam, je vais comprendre le bagaille là. Et je suis allé en vent, je dois aller en vent. Nous devons aller en vent parce que l'onction parle la privé Dieu béni, oui, mais bien aimé. Et pas sous forme pour nous faire Étienne réel. Etienne campé, défendre la cause de Jésus-Christ pendant l'existence des autres apôtres. Texte a dit, sans étienne couler pour la ré... restauration d'apôtre Paul. Le sang étienne. Sans Etienne. Pour la restauration d'apôtre Paul. Après Paul, Mme Kavine priait en bas Étienne, mais la pria en bas Paul, la pria en bas Pierre, la pria en bas Jean, mais Saint Étienne obligé de couler pour la délivrance, pour libérer. Apôtre Paul. Il n'y va pas te cacher, non Il n'y va pas te cacher. Je dis à la mes bien-aimés, dans le Seigneur, Mabdou bien, oui? ou même qu'il a considéré... Moi-même, considéré comme des élus, nous parlons dans le ciel. Mais nous ne pouvons pas nous parler. Nous ne pouvons pas nous parler. Si nous réalisez, oui, si nous cessons, nous ne pouvons pas nous parler. Parce que nous vivons dans l'opposition et nous caterons. Nous comprend Et moi, je vois terre Et alors, moi, jeadaki, je qui dans toute la rue. Et avec moi-même, ne parle parler avec la dans tout quoi pour ça. Tout côté. Parce que l'apôtre la pas mettre pied la terre qu'il y a là facile. Par rapport à la position. Mais moi-même, je ne pas mettre pied. qui pour venir vraiment avant. Et bon Dieu, nous parce que sur les gars qui avancent. Sans pas ouais, Satan ou Et parce que Satan ou qu on va dire que ça. qui on va dire va arriver qu'on va va m'a qu'on va dire en haut dire yes. Quand tu ta pour va il faut va quand même. Quand dire qu'on va dire qu'on quand même. Je C'est une chose que je remarque dans la position de David qui a témoigné, détaillé par vous avant hier. Moi, la position de David. Premier, ça, David fait. David comptait sur l'onction. David comptait sur sa grande donne. Parce que depuis avant, l'éternel voyait Samuel à l'oxygne David. Depuis avant, l'éternel voyait Samuel à consacrer David. Où est l'éternel? Voyez si David? David consacré pour mission comme roi. Et avant, David consacré, ça, il restait. Ah, ne sais là. oui. ne sais Tout le monde est là. Nous ne savons pas qui est le président d'Haïti. Nous ne pouvons pas qui est le président. Nous ne pouvons pas qui est le gouverneur. Nous ne savons pas qui est le gouverneur. Nous ne savons pas qui est le gouverneur. Nous ne pouvons pas qui est le gouverneur. Nous ne pouvons pas qui est Nous ne pouvons pas connaître dans le gouverneur. Lila. Lila. Joue à qu'on arrive. Et ça me L'homme n'a pas 40 jours. L'homme n'a pas 120 ans. L'homme a 40 jours. Très souvent, et vous saliez. moins dou bien oui. L'en gade, l'en gade, l'en analyser bien. Goli et eh, eh, sa est en rejete. Sa yul en plan mon Dieu qu encore. Comme moi. l'éternel retire la saleté dans, dans sa île là. Sa yul ville. Quand il y a toute sacré dans sa île -là, dans là-dedans, David, mais pas de monde qui connaît. Non, pas de monde qui connaît. David était là parce que y a beaucoup arrivé, moment beaucoup arrivé. Et ça fait lorsque le moment de bataille a commencé à dégénérer, très souvent, mon Dieu va camper dans un moment difficile et dans un moment impossible. Ah, là, Israélites commence à courir, les Israëls a péri devant les Philistins, les bagues pas encore, et puis David paraît. David paraît, David dit qu'il espoir, non? Même si toute la main a couru devant un circonciant, si mais qu'il espoir. Qui est-ce qui te dit qu'il espoir? Et pas Dieu, il n'y a pas toi il n'y a pas quatre, il n'y a pas six, Seul David! Il dit avec les israélites Pire courage, qu'est-ce espoir Qu'il y ait espoir Les grands frères David là Gardez le David David parler à peuple là Il y a avancé Eliab avancé le dieu soit il la a sous le Fréquent Je ne son pas on a encore l'air Je ne Soit pas Je pas on a jalousie Il y a des jours dans les Jalousie pour faire Jalousie pour Eliab Eliab son gros soldat. Eliab entraîné, Eliab dans la mer. Eliab pas capable Goliath. Elle connaît David bon Là où as choisi David là, il là. Il là, mais on pas éligible El tendez Eliab. El où tu es là, mon pas éligible. Attendez, où tu es là Et jalousie cap tout le monde. Le bon Dieu t'a révélé là, il t'a donné la bonne bo puissance. Si on pas puissance, sur puissance son place là et pas moun pou vin raï. Ou te là ou konn mon Dieu ka bay disons. Ou konnen que puisons ta mon Dieu, docteur pasteur. Pasteur évangéliste ou konnen que puisons ta mon Dieu, mais si ou baï manger place là, nous pas responsable. Pas vin empêcher d'avancer qui te une bataille, même si tu mouri na mouri pou de nou même si tu mouri famille nou a perdu. Pas ba responsable rien pour moi. il y a de jalousie qui a tué il y a. Moi dans mon évangélique pas la jalousie qui a tué na Dieu. Yo en onction là. Vous connaissez là, jalousie qui a tout. Bonne Eliab, bonne liap, bonne nous connaissons, nous connaissons l'autre là, nous connaissons bon Bonne liap, répondit. Et on met la en Eliab, on a passé quand même. On met dirigeant en Eliab, on a passé. Mission là, il faut l'accomplir. David roule l'école, il roule l'école, il est l'école. Il dit même si tout le monde peut, pour même je pas avancer David, pas tout bien, mes amis. Ça n'est pas comparable, même non. Pour un petit nombre, ça va avancer en façon géant comme ça. Un petit nombre, c'est le bagage. Je vais vous donner un petit peu Mais bien aimé, moi qui prends des bagaille qui prennent important David a le défense à lui. Il dit à lui, en -en, oui lui est ou quoi capable Moi, pitié en pile. David dit à lui. Mais le baron dit à lui, ça fait le balier. Il dit qu'on va y en Et ça va y en Chaque Ça va y je vais vous pays est venu à la que à ça parce que série de dirigeants qui sont bons Dieu. Depuis que Dieu est venu, il devant Depuis que Dieu est venu, c'est normal pour ma d'accraser. Parce que ce pas bon Dieu qui a lève David pas que je qui aller. David dit je vais aller. Je vais ça je dit que je vais vous dire que que je vais Il que je je suis tiré Là où est le tigre, le lion. est Je suis Je suis là. Je suis là. Je suis là. là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. mais suis là. là. Saïd a dit tant ça, ça a pas un problème. Ça a retiré le manteau sous David. Il a dit, David a il a dit, il qui a dit, kiras. David dit, il il a il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, a dit, il a dit, il a dit, a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, a dit, a dit, Yo mettez mètre côté OEA, qui est nous, retirez mon toit, mètre ta terre, retirez le remettez sa, -il, remet sa -il, oh, bon n'a pas gagné bataille là quand même. Oh, que mon Dieu nous bénit nous, que celle-là a bénis, ou pas besoin de beaucoup on ou pas besoin de beaucoup on ou pas besoin de beaucoup président présidents, ou l'éternel, t'es Avec force David Copé devant Goliath, Goliath a traité David David dit pas de bon problème. Goliath dit David, je vais couper tête tout. Je suis le ciel, je manger chez David dit moi même tout. Je couper tête tout. On que Longtemps, longtemps, longtemps. Nous devons faire secret. Nous devons faire un petit et dit a Je avant. Et Parce que de tous les temps, c'est bataille entre le mal et le bien. Bataille entre la sanctification et la souillure. Bataille entre l'injustice et la justice. Qui est-ce qui est toujours gagné La justice qui gagnait? Autant d'Israël, Élie et ses prophètes ont Autant d'Esaïe, Esaïe et autre, les autres prophètes ont gagné pour la venue du Messie. Mais autant de l'Église n'a pas gagné. Même quoi, bataille la gagné déjà. Que mon Dieu bénisse l'église là. Oh, David, quand David dit Goliath. Même moi, je tête, moi, je vais couper tête tout. Même moi, je vais dire journaliste dans le pays d'Haïti. Même je vais batailler le de droite, je vais battre Et vous n'a je vais ça. Je qui donc ça. Je Je vais ça. vais faire faire Jésus. Je à cause de, et sou Ma soukakimbe Maboua soukakimbe sous Parce que je suis campé sous la tribu. Le lion de la tribu. De chuda, Avec une promesse. Que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Sous-capables d'avancer. Je ne t'ai annoncé que tu Bastamel dit pas à toute l'église Mais si nous lâche. Nous lâche. Nous lâche. lâche. Monsieur David là. Mais si David, là, là, il n'y a pas de chose Sauf que, il n'y a pas de chose Viens et ça, il a déposé là. a de Si on le Vatican, on va pas avancer en Goliath. a blé. On a fait blé épiscopal. On a blé épiscopal. Oh, regarde ça. a il y a Goliath a mangé Oh, Lyon a mangé ou. Goliath a dévoré ou. ou pas capable de courir devant Goliath. Attendez. Attendez, ou tendez, moun k'ap couri devant Goliath Saïl k'ap courir devant Goliath yo. Yo fait oui. Et même je suis pas loin pour le retourner. Ramasse caractère. Ramasse caractère. L'église qui ferme ta baïo. Mais et eh, et eh, eh, petite Saïl, bonne petite Saïl. Bonne petite Saïl et eh, mangez, mangez, mangez, mangez et eh, eh, moto Goliath, moto Saïl qui sont donneux fait nous courir. Nous ne pouvons pas parler Jésus qui baille Dans Ephésie chapitre 6 revêtez Revettez-vous de toutes les âmes de Dieu Afin de pouvoir Tenir ferme contre les ruses » Ça est ruse, ça vrai 5 ans là, c'est ruse diable parce qu'elle compte Jésus Pour le tourner Il compte Jésus pour venir. Eh bien, nous disons ça matin, Oui. Jean-Edmi, il a devant Il a dit Il a répondu Je couper en tête Je suis en tête moi? Ma en tête Je Ou en attaquer? Je suis autour. David doit marcher sur moi avec pé avec main moi même sur au nom de pas que va suis en retraite non jamais qu'il y a un comment mes amis galil ou toute qualité mais n'a sur au nom de Jésus au nom de Jésus et triomphé avec Jésus, nous avons pris en Nous avons marché sur nom. Quand vous avez marché au nom de Jésus? Tout le monde qui croit que nous avons pris en un bon courage. Bonne continuité dans la bataille. La prophétie prophétie accomplie. Jésus promet l'église à vous avec tous les jours. Jésus dit il que a pas monde qui a fermé les l'église. Nous là pour une bataille jusqu'à ce que ton peuple sonne. sonné. Jusqu'à ce qu'elle mette la scie pour nous aller. Pas qu'il aussi nous sous la terre. Ah, pas qu'il l'homme ait un qui a retiré nous sous la terre. Si l'éternel, le Dieu de l'Europe pas de mission, on prend frère. est bien aimé dans le Seigneur. Antipas, n'entend pas là, n'entend pas là, n'entend pas là de vos persécutions jusqu'à ce qu'elle bailleville. Et l'éternel parlait d'Antipas, qui passe. Là, on là l'église à vous dire, moi, nous pas perdu la foi, même au jour d'Antipas. M'a pas avec nous. Il a jeté un pile dans nous dans la prison. Mais prenez courage. Il y a un pile de flèche sur vous. Il y a parlé mal de vous. N'a pas dit ça avec tout pasteur qui est dans le pays d'Haïti. Où grand Haïti prophesie, prophétie monsieur Depuis 16 janvier. 16 janvier 1800 eh, 1986. 16 janvier 1986. Et M. Jean-Claude Divali était réuni 8 ou 10 ans dans le palais national Pour te faire des prophéties 50 ans sur Haïti Comment Haïti doit devenir Qui est-ce venu de venir Haïti M. Vous croyez qu'il y a des qui sont accompli là vous avez a des gens qui ont accompli Il y a des gens des questions de Calais Jolies Calais Jolies, il est en secret. secrets dirait en secret mais c'est moins que dix les moins que dix parce que tout qui dit que ça prophétie ça qui te bail nous nous lande, việc, Nous connaissons, nous Nous en secret début 86 janvier 1986 nous qu'on et yo assuré que l'a accompli à la lettre yo go paquet, bagay yo mandé pour vos doigts bam du la donne pour montrer dit que Esprit, dans le panthéon national Ce qui plongeait. mais c'est où l'esprit -ce plonge qui plonger? c'est l'espace mondial qui plonger le temps c'est dans le n'a pas oui dans le nation vetez l'esprit dans le panthéon national qui a vous ne voyez pas, vous êtes tout en Afrique vous êtes plongé tête en bas mon cher c'est qui cherchent même nos paroles, même si on a le panthéon même gens qui l'esprit de toutes côtés nous même nous sommes tous côtés nous sommes tous côtés Bon, ça n'a pas de toujours Parce que nous sommes tous partout. Dans tout les pays, nous sommes là. Même si nous sommes la bataille. Même si nous sommes la bataille. Là, mes bien-aimés, Vous avez à vous Hein? un programme pour vous faire un ça pour vous faire un vous un programme pour vous pour vous faire un vous un Officialité lui, comme première religion dans le pays. On crie échec! Jamais! Jamais! Jamais! Jamais! Je suis l'éternel, tes amis, c'est là mon nom. Je ne donne pas ma gloire à une autre, ni mon honneur. Si le dit fait en 1840, il pas fait encore. Non, il n'y a pas encore. Jamais il n'y a pas encore. C'est que les gens ont dévoilé, côté pasteur, côté leader, leader évangélique, évangélique, évangélique, Côté, yo, côté monde mon Dieu, pour l'éternel, comme pour le temps, c'est temps lié. C'est où l'a utilisé pour que le temps étant l'éternel lié, messieurs Étant l'éternel lié, je vais aller à la et nous dit tout va évoluer, mais il faut un faut, faut, faut faut, changement tout faut que tu jusqu'à présent, moi dans faire un lui? toujours Oh, Marianne? Oh, à terre toujours Oh non, mais c'est a a changé ça Je vous a commencé changer lui Il a fait espace Il a fait un chel Il a fait Il Et puis il a fait Et bien dans a fait manger un Mais bien, aimé, ça fait mais, Seul que a dit, annoncer avec Io, annoncer pour nous dire que. Mais ça, l'Éternel, bon Dieu nous en dit. Dit, a dit. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Ma À moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Quand les fondements sont renversés, le juste, qu que fait-il Est-ce que c'est là où après seulement Hein? Est-ce que c'est après, répétez après tout le temps Non, il est temps pour que vous preniez position pour l'éternel des amis. Plus que vainqueur, Telle est notre devise. Non, moi, dis, mon bonjour, là, ça, oui. Plus que vainqueur, Telle est notre devise. Qui devise où Pasteur devise où Pasteur qui devise nous Plus que vainqueur, oui. Telle est notre devise. Bien que persécuté. Car la victoire à la foi. Fit accuse. Par le Seigneur. Le sauveur Jésus-Christ qui nous a racheté Mais bien aimé, nous suffit, oui. Nous suffisons pour nous chavirer, le système. Nous suffisons pour nous porter changement. Nous suffisons pour nous libérer le pays. Nous suffisons, mes bien-aimés, pour nous libérer le pays. Avec l'option de Dieu, avec la puissance de Dieu. Parce que David seul bat Israël la victoire en face de Goliath. Seul David bat Israël, victoire en face de Goliath. Et pas parce que nous nous tous qui devons mourir. Et pas parce que nous indexer, nous tous qui deux indexer. Et pas parce que nous sommes coupables, nous tous qui coupables. Parce que c'est nous tous qui disons nous ne pouvons pas prendre de l'eau sale là. Et nous tous qui nous pas de boire l'eau sale là. Et nous tous qui n'avons pas d'esclaves là. Non, pas esclaves. Et maintenant, tout le monde attendait. Si vous recevoir Jésus ça. Et pas fréquent, fréquent. Mais son Jésus quand dans nous. Oh, Alléluia. Esaïe campait avec l'Esprit de l'éternel. Tandis que Jésus-Christ dit Ma voie en puissance. Le Saint-Esprit vient accompagner. L'Esprit de l'éternel qui accompagne Esaïe lui fait merveille. qu'on a l'esprit personnifié à en dedans nous le sept esprit spécifé sur vous sur vous avec le roi pour le témoin Jésus-Christ et pas pour qu'on pour le témoin Jésus-Christ et pas festival la vraie david te quoi david croit en action et pas dans festival la david te quoi et pas des là, david, david, david, des là, dans craser bouche lion david te quoi david croit que le roi l'éternel va qu'on bailler morti sur comme moi goliath pas qu'a tout aimer si c'est prophète tout gien qui pas qu'a pour faire tant n'est pas qu'à éliminer, frappez mon nom pour mon Dieu ça! Mon Dieu qui bah, va nous autorité ça! Mon Dieu qui bah, va nous pouvoir ça! Mon Dieu qui bah, va nous dominer ça! Mon Dieu qui bah, va nous occuper ça! Mon, alléluia! Mon Dieu qui aide nous! Mon Dieu qui fait nous galérer nous dans le monde de Mon Dieu qui comporte nous! Mon Dieu qui défend nous! Rélamme oui! Rélam, oui! L'homme, oui! Oh, texte a dit, nous donc aussi nous sommes avionnés, d'une grande nuée de témoins, restons tout fado et les péchés qui nous enveloppent si facilement, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Mais c'est une bataille pour nous pas dans la gloire. Fond de bataille pour n'aurons pas de féliciter dans la gloire. Fond une bataille pour l'éternel à la récompense. Fond une bataille pour le pour le nom de, de, de, de, de Jésus-Christ. Parce que nous attend, nous, messieurs, si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Bénédiction pour vous, cap bataille. Jésus prend le couronnement. Qu'il en soit ici pour vous.